parents me posaient cette question-là, je leur parlais de la, de la ludification, enfin le fait d'apprendre avec le jeu, euh, et puis vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de choses autour qui étaient assez compliquées, parce que dessiner des plans à échelle, ça prenait beaucoup de temps avant que le plan soit validé. Ce que les parents apprécient aussi, c'est cette démarche pluridisciplinaire, finalement, où c'était en latin, et pourtant ils devaient utiliser l'échelle de mathématiques, euh, l'histoire, la technologie, enfin il y a tellement de choses qui entrent en un jeu que, bon voilà, au bout d'un moment, ils oubliaient le, le jeu vidéo. Alors là, ils jouent pas, enfin, ils sont pas censés être en train de jouer. Hein. Ils sont en train d'utiliser le jeu vidéo dans euh, un but pédagogique. Mm -hmm. Donc, je, je, je dis pas, venez, on va jouer au jeu vidéo. D'une part, ça dépend des enfants, puis ça dépend quel jeu. Donc, en classe, bah, c'est un, un outil, un outil pédagogique. C'est un petit peu, en fait, euh, c'est comme la télé, quoi. On pourrait dire, il euh, y a déjà suffisamment d'écrans, et de télé à la maison, on n'a pas besoin de regarder de films euh, au, au collège, euh, etc. C'est etc. un outil comme un autre, ça ne doit pas remplacer l'enseignant, mais c'est un outil euh, qui, qui a sa place. J'ai voulu essayer si Minecraft and there uh, were two people in my school said no, no, no, we're not going to do that, um, it's a, a game. Um, the kids are already enough behind the screen, the parents uh, won't like it and so on. And we showed the parents our uh, project. And then there were parents who came and see and they saw like a, 3, a 3D um, building that we projected and they saw how they were working with, with the blocks. And Minecraft is not a game, it's something you can learn with. On ne peut pas bannir les écrans de, de, de, de l'enseignement, déjà que souvent le, le, on est un peu en décalage par rapport au, au vécu des élèves, donc si en plus on, on interdit les écrans en classe, ça va être compliqué. Toutefois, il faut trouver un équilibre, il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. C'est vrai que mon Minecraft c'est ponctuel, ça sert à un projet. Minecraft arrive comme un outil, au même titre que parfois je peux étudier des extraits de films, et j'ai pas de parents aujourd'hui qui me disent euh, « Mon fils passe trop de temps devant la télé euh, ». Ça, c'était une réalité il y a 15 ans. Donc ça évolue. À partir du moment où il y a des limites, euh, voilà, il y a, que de, fin, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à en retenir. Donc je pense pas que ce soit une solution de les supprimer. C'est quelque chose qui parle aux élèves. Il faut savoir nous les réutiliser aussi. Non, je pense que après voilà, si ça reste pédagogique, voilà, après, il faut pas que ça soit tous les profs dans toutes les matières qu'ils le font tout le temps. Utiliser, c'est comme tout. quoi. Si c'est utilisé un petit peu avec parcimonie, euh, c'est super, c'est un super support. En tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit dans le cadre d'une activité de, qui va prendre 10 heures dans l'année, en classe, que, la, que ça déclenche tout d'un coup une addiction. Euh, je pense pas que ce soit aussi contagieux que ça. If they are going to get addicted, then it's because of what they do at home. Not because of what they do here. They, they are learning things. They are uh, doing maths. They don't realize they're doing maths, but they're doing maths in a in a much nicer way than when they do it writing in books everything and everyone is connected so if we uh, teach our children how they they have to be connected the right way then i think it's not a problem as a school if you prohibit all these these things then you um, go step back you know uh, the world around us is is digital is connected so we have to learn our kids to how to cope with this connected and this digital world that's that's our task in school Comme ça j'en suis convaincue, mais bon c'est une, une philosophie euh, pédagogique chaque personne va rencontrer des difficultés parce que a besoin de travailler cet aspect là et le jeu peut-être aide à faire passer la pilule, même si c'est compliqué. Il y a quand même un aspect plaisir qui fait qu'on accepte de se faire mal. C'est un, un média qui est quand même intéressant pour faire passer des choses plus compliquées. pas en train de jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai qu'ils apprennent de façon ludique. Donc, euh, et oui, complètement, complètement. je pense que le jeu, dans nos, utilisations, enfin, dans nos pratiques pédagogiques, mmh. on l'utilise de plus en plus et on voit que c'est efficace. Clairement. Ça les motive, ça leur parle, ils retiennent. Au niveau pédagogique, moi je trouve ça très intéressant Parce que les élèves mmh. euh, Justement, en général, maîtrisent bien Et donc ça leur donne encore plus envie De s'investir grâce à ce jeu mmh. dans les matières Simplement en jouant De manière indirecte Et puis je pense que C'est pas quelque chose qui va être très puissant En tant que tel En fait, le, le cœur du dispositif, ça reste quand même l'enseignant Donc le, le jeu vidéo Va permettre, à mon avis, surtout De donner du sens à l'activité euh, Va être une espèce de de moteur, hein, euh, de ressort pour l'activité et puis ça va être quelque chose qui va permettre d'avoir une interaction entre élèves qu'on n'aurait pas en fait sans le jeu vidéo. Je on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on peut faire avec, qu'on n'aurait jamais fait avant et qui ne sont pas possibles autrement, on ne peut pas s'en passer. Et Moi je sais qu'en particulier, euh, pour ce qui concerne le fait d'aborder l'architecture et l'histoire en classe, sur des bâtiments de taille importante, qui est un des projets quand même assez assez costaud, de manière collaborative, c'est-à-dire avec des élèves qui sont tous ensemble sur le même projet, il n'existe aucun outil qui permet de le faire aujourd'hui. They play enough video games at home, but we are not playing video games. nous apprenons uh, learning. I suggested uh, for this year, uh, let's get all the parents together with the kids uh, in the computer class and we start coding to help the parents. Uh, to let the parents know what um, um, Minecraft is because they see their kids hours and hours of Minecraft making. It's more than only that part. Mm -hmm. Moi, ça, personnellement, j ai, j ai, je n'ai jamais trop peur de sortir de ma zone de confort. Donc des fois, j'ai eu des situations un peu, un peu cocasses, mais je me sens pas remise en cause. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. Euh, moi, je dirais qu'il faut se faire épauler par quelqu'un qui connaît. On ne peut pas se lancer dans un truc qu'on ne connaît pas du tout, clairement. Même si les élèves connaissent, si on ne connaît pas du tout, nous, ce n'est pas mm -hmm. possible de les évaquer sans avoir un, un minimum de maîtrise et de contrôle sur, le, sur la chose. En se faisant aider et en voyant, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et très vite, ça vient de toute façon. Au bout de deux ou trois séances, j'allais le faire tout seul, moi. Séances, donc. Déjà qu'il n'y a pas d'honte. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh... Voilà, euh, ce n'est pas, pas du tout un problème, euh, surtout vis-à-vis -vis de l'outil numérique. On ne sera jamais euh, à la dernière dernière, dernière version euh, du logiciel ou de la connaissance, donc euh, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut faire preuve. Enfin, je pense que ce qui est important comme attitude, c'est la curiosité, avant tout, et d'avoir envie d'essayer. Il faut essayer, Si Ça, ça peut être un risque. Dans ce cas-là, c'est comme en classe, il faut, faut poser des limites, hein. il faut, faut sévir. Il faut avoir peut-être déjà euh, anticipé si, euh, euh, si l'élève effectivement euh, n'arrive pas à comprendre que finalement là, l'outil est utilisé pour travailler, et pas pour jouer. En plus, il est avec les autres. Pour certains, effectivement, ils ne comprennent pas. Hein. C'est le jeu donc je joue. Donc, ces élèves-là, il bah, faut leur apprendre. Il faut être clair avec soi-même sur les limites. Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que je n'accepte pas Quelles sont les conséquences Et puis ne pas hésiter à, bah de temps en temps, si l'élève va trop loin, à l'enlever du jeu, tout bêtement, une autre activité qu'il fait à côté. Et puis au bout d'un moment, il, a, il apprendra, je pense, à, à vivre cette situation-là. Finalement, est-ce que c'est pas le problème de l'élève qui ne sait pas vivre de nouvelles situations, s'adapter à des situations nouvelles Donc, Ça fait peut-être partie de notre rôle de lui apprendre à s'adapter à de, de nouvelles choses. Bah ça c'est comme quand on fait du travail de groupe, de toute façon c'est toujours le risque entre guillemets, mm -hmm. c'est que quand ils sont assez autonomes, bah, ça peut dériver, il bah, faut faire comme quand on fait avec du travail de groupe, on circule, on, on a une actif... un but précis à la fin de l'heure qui doit être accompli, si c'est pas le cas, bah, c'est que l'élève a pas fait son travail. Oh non, je pense que si c'est bien cadré, euh, c'est comme n'importe quoi, c'est comme si on va au CDI, tout le monde que ça soit bien cadré, c'est un autre support, après il euh, n'y a pas de raison que ça se passe. Euh... Est-ce que vous avez utilisé des? Le... faits more manageable when they do this because they are so focused on what they're doing, uh, in other classes sometimes they are not so interested yeah. and then it's hard to manage them, not, not when they are doing this. Yeah. Uh, I have to say I never had any problem with, uh, with the 10 or 12 kids I had in my, in my group. They were super enthusiastic, so I had no problem. Alors ça, c'est une réalité, c'est chronophage. Euh, donc c'est vrai, lorsque je commençais un, un projet de construction sur Minecraft, ça prenait beaucoup de temps, euh, à hauteur de... Alors j'ai deux heures par semaine de latin, ça nous prenait un trimestre, trois mois. Dans le programme, il y a beaucoup de choses, il y a les compétences de savoir-être, hein, et là, avec un tel projet, c'est énorme tout ce qu'on qu peut balayer comme compétences. Euh, au niveau des connaissances de la romantique, c'est vrai que c'est n'est pas ce qui m'a fait avancer le plus vite. En même temps, c'est ce qu'ils ont le plus retenu. À des niveaux comme la sixième, on peut se permettre justement le programme laisse plus de temps pour ce, pour ce genre de choses. Donc c'est possible, je pense que ce qu'on peut conseiller aussi, c'est bah, un chapitre qu'on aurait fait en cinq heures, bah, on va essayer de le modifier pour que dans ces 5 heures, soit intégré ce qu'on aurait fait en classe. Bah, on fera, mmh. faut, faut, voilà. Ça demande de la préparation avant, si on a vraiment envie de le faire. Ça, c'est le gros problème d'histoire-géographie. C'est pour ça qu'on a vraiment fait, moi je me suis concentrée sur l'histoire et M. Kloat sur... Parce que nous, quand on sait qu'on doit faire, par exemple, la Seconde Guerre mondiale en 4 heures, bah non, on n'a pas le temps, parce que c'est quand même assez chronophage. Mm -hmm. Donc voilà, après c'est comme tout, il faut cibler quoi. Faut ça veut dire qu'on va cibler telle compétence pour tel chapitre, mais euh, c'est vrai qu'en histoire-géographie, c'est quand même la matière où on court après le temps. C'est partie du programme de C'est pas extra, it's part of it. I'm doing maths and when I do this, measuring and, and, and calculating, then I don't have to do it in my books. So it's not extra, it's, it's in place of what I'm doing. Uh Euh, je pense qu'il est important de savoir d'abord lire, compter, etc. C'est indispensable. Et je pense, en fait, quand on dit ça, c'est comme si c'était ça ou ça. C'est que ça soit, soit savoir lire, soit savoir. C'est comme si on devait savoir lire ou calculer. Non, je pense que c'est important. Il y a un âge, je pense, aussi euh, qui convient à l'introduction de codage et de la programmation, mais c'est surtout une formation de l'esprit pour moi. Euh, c'est une formation de l'esprit, c'est une façon de raisonner. On voit bien que c'est une façon de raisonner qui va permettre dans la vie, dans des situations qui ne sont, sont pas nécessairement des situations de code, à avoir une façon de résoudre des problèmes. Et donc pour moi, le, langage et la programme, euh, le codage et la programmation, c'est ça aussi. Donc c'est un langage à part entière et euh, surtout dans un monde enfin, comme celui d'aujourd'hui où on est entouré et on sera de plus en plus entouré par l'algorithme, c'est important de comprendre ça. Uh, language is something um, you use in uh, in Minecraft. You have to learn the specific uh, terms in Minecraft. Like uh, the project we did around the castles, um, where the kids made uh, signs to, to uh, give an explanation about, like the, the well, like the, the horse stable, like everything else. But they made it. You can use language uh, in Minecraft. Coding is another language, it's a, a way, it's not just like uh, pure coding, it's more like, um, as I said, problem solving, um, like debugging, it's like um, collaborating with others, it's a whole uh, idea of um, trying to, to do something and trying to make something for themselves with coding for instance. And when they have this positive feeling, I can do this, then you have a complete other child.